Bonjour tout le monde, euh, ça, fait, ça fait plaisir de voir autant de gens intéressés par ce sujet. Bienvenue à tous. Euh, C'est ma première fois ici à Voxy Lead, Lidne, euh, Luxembourg, donc euh, je suis vraiment ravi, honoré de que je sois là. Euh, je suis venu vous parler un peu de Fabricate. Je ne sais pas si dans la salle, il y en a qui ont entendu de Fabricate l'utiliser. Ah un peu fléau. <rire> Ça me plaisir, d'accord. Donc il n'y a que vous deux, d'autres non Ça me fait plaisir, ouais. Ah c'est bien de repérer les premiers de la classe dès le début. Hein. <rire> d'accord, donc euh, avant de commencer, je vais... Euh, c'est pour la première fois où je me suis dit, je vais pas attendre la fin de la présentation pour partager les slides, Dès, que, dès, dès le début, je vais les faire dès maintenant. Comme ça, c'est fait. Donc euh, voilà, c'est un short link vers cette présentation là. Donc euh, fabrique les Donc euh, et vous tombez directement sur cette présentation. Pardon. Donc euh, avant de commencer, euh, permettez-moi de me présenter. Donc je m'appelle euh, je m'appelle Abdelatif Bouchama. Euh, je suis senior middleware ingénieur chez Red Hat. Je suis un peu un touche-à-tout, je touche à Kamal, Fabricate, Jenkins X, tout, tout, tout. Et, et euh, euh, je suis aussi membre de Divox Maroc en tant que CFP Lead. Donc euh, si, ça, si en novembre vous manquez de soleil, donc vous avez juste à proposer des, <rire> des talks à Divox Maroc. Et voilà, donc euh, ici il y a toutes mes coordonnées, dans Twitter ou LinkedIn, donc si vous avez des questions, vous avez juste, euh, je répondrai avec plaisir. Novembre, c'est l'événement C'est l'événement, mais le CFP il est ouvert déjà. C'est pour ça, il faut être accepté pour aller en novembre et profiter du soleil. Donc euh, je suis aussi membre de Red Hat Developer Programme, donc je vais dire rapidement deux petits mots par rapport à Red Hat Developer donc C'est tout simplement c'est un site où moi-même je contribue avec mes articles, des cheats-sheets, des choses comme ça. Et euh, à quoi ça peut vous intéresser tout simplement C'est que vous pouvez télécharger des binaires de Red Hat, des distributions de Red Hat, comme Red Hat Enterprise Linux, des Red Hat Fuse, Red Hat MQ. Vous pouvez les télécharger pour des fins de développement. Donc, euh, et pour cela, il, faut, il suffit juste de juste créer un compte et, et c'est fait. Et pareil, il euh, y a aussi des bouquins qui sont gratuits pour euh, en téléchargement en format PDF, format ePub. Donc, euh, une, euh, juste une inscription avec un compte gratuit, où vous avez accès à toutes ces ressources. J'aime bien toujours commencer ma présentation avec euh, cette citation de Marc Andressen. Je ne sais pas si vous le connaissez. Non? C'est le fondateur de Netscape, donc le Google des années 90. C'est lui qui a la fameuse citation de Software is eating the world logiciel qui est en train de manger le monde. Donc, moi, je préfère plutôt cette citation. Cette citation dit tout simplement que toutes les entreprises de tout secteur doivent assumer qu'une révolution logicielle est à venir. En gros, euh, pourquoi j'aime cette citation Tout simplement parce que ça ne suffit pas qu'on crée des nouvelles architectures, des nouvelles architectures, des nouvelles méthodologies, si la mentalité derrière ne change pas aussi. On ne peut pas se contenter tout le temps de ce qu'on a en production. Parce que ce qui est en production, ça répond aux besoins du passé, sauf le besoin n'attend jamais. Le besoin évolue de jour en jour. Du coup, pour être compétitif, il faut vraiment aller de l'avant et adopter ces, ces nouvelles architectures, et surtout sans crainte. Et surtout, il faut s'armer des bons outils. Savoir vraiment s'armer des bons outils pour atteindre cet objectif-là. Et c'est pour ça que je suis venu vous parler de Fabricate, parce que Fabricate, pareil, il m'a permis euh, moi-même d'adopter de, un des, des, tendances, euh, des nouvelles tendances en termes d'architecture. Et on parlera du coup des, des nouvelles tendances. Donc on a le passage de web service à, aux API. On n'entend plus maintenant parler de, de web service. On, on voit de disparition. <rire> on voit de disparition. On parle que des API maintenant. C'est vrai qu'avec les web services, c'était tellement compliqué de définir le contrat, de, de valider les données. Donc, c'était vraiment tout un tracas. Donc, euh, maintenant, avec les API, on a banalisé un peu le concept. C'est plus facile. Donc, euh, tous les échanges inter et intra-service, maintenant, on les gère avec des API facilement. Euh, pour les autres tendances, on a le passage de monolithes vers les microservices, du CI-CD, on veut tout automatiser maintenant avec du CI-CD. Euh, on en a le, la volonté de vouloir tout conteneuriser, tout dans des conteneurs maintenant, et pareil, euh, tout mettre dans du cloud. C'est un peu les tendances maintenant <rire> en termes d'architecture, donc c'est ce que tout le monde veut, veut faire. Je vais faire un petit focus sur microservices, parce que c'est là où mon histoire a commencé avec Fabricate. Donc, euh, pareil comme vous, j'ai commencé à, je faisais mes services dans mon camp, et à un moment donné, j'entendais entend, parler des microservices, microservices, microservices. Hein, donc, il y avait plein de buzz autour de microservices. Et je commençais à vraiment à chercher, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a réellement derrière, à quoi ça va vraiment servir et tout. En gros, à part les lignes, les grandes lignes de ça va accélérer le développement, mieux accompagner le changement, réduire le time to market. Mais je me suis dit, techniquement, pour moi-même qui fait mon service, qu'est-ce que ça va m'apporter donc, je me suis dit, pour promouvoir un, un de mes services en micro, qu'est-ce que je dois faire Du coup, pour passer d'un service en micro, purée, je dois considérer toutes ces nouvelles exigences. <rire> on est bien d'accord, on est passé d'un service à micro. Donc, du coup, il faut vraiment considérer plein de contraintes maintenant, plein d'exigences. Et l'une des exigences, par exemple, c'est l'embarquer dans un conteneur. Euh, que le service doit être découvert par les autres, donc profiter de la discovery. Il doit aussi permettre du load balancing, de la scalabilité, d'élasticité donc Et tout le reste, ça fait beaucoup. Genre. Je me suis dit à un moment donné, est-ce que j'abandonne l'idée même de le faire, de rester en service <rire> Je ne fais pas de micro. Mais je me suis dit quand même, euh, je ne vais pas tout refaire moi-même. Je ne vais pas réinventer la roue. Je me suis dit, il y a certainement quelque chose qui peut m'aider en ça. Et c'est là où j'ai découvert Fabricate. C'est là où j'ai fait connaissance de Fabricate. Tout simplement, Fabricate, juste avec sa devise qui est « Let's develop microservices faster and have fun », je me suis dit wow, « Waouh, ça accroche, c'est pas mal. » En hein. développant les microservices rapidement et en s'amusant, je me suis dit « C'est cool. Hein. »« Ça va avec mon ADN, c'est ce que je veux moi aussi, le fenillant que je suis. <rire> » Je me suis dit « C'est pas mal. Donc, euh, gros, -ce » Donc, en gros, qu'est-ce qu'il m'offre, Fabricate Donc, Fabricate... Il m'offre plein de choses. Donc normalement on dit une image, une image vaut mille mots, mais là ces icônes valent mille mots, je pense. Donc en gros, euh, Fabricate, il m'offre tout simplement euh, le, la possibilité d'embarquer mon service dans des conteneurs. Et ça, par exemple sur Docker ou OpenShift ou Kubernetes, il suffit de juste référencer un plugin qui s'appelle Fabricate Maven Plugin et le tour est joué. Lui, tout simplement, il va, je vais lui déléguer le fait que il va me créer mon image dans le Docker ou de déployer mon service dans OpenShift ou Kubernetes. J'ai pas réellement à le toucher, on va voir ça après. Pareil pour tout ce qui est automation, donc il me permet d'avoir, avec, juste avec sa console, donc déployer du Nexus ou du Jenkins ou de, de faire des tests avec Arquignan directement sur de l'OpenShift ou Kubernetes. Pour tout ce qui est collaboration, donc il me permet pareil de déployer du Gox qui est, est un GitHub on-promise. Euh, faire du Gerit pour la review, Taiga pour tout ce qui est Project Management, pour tout ce qui est Tracing et Monitoring. Donc, euh, il me permet euh, de, de, de déployer aussi d'Elasticsearch de et du Kibana pour faire du Tracing ou du Login. Euh, monitoring, j'ai du Prometheus et, euh, et Grafana, donc du Social Slack. Désolé, j'ai dit des open source, mais Slack c'est pas un open source, mais le reste c'est des open source. Et il supporte tous les, les développements comme euh, les, euh, les frameworks de développement euh, comme euh, Spring Boot, Java, Java et autres. Bah, en gros, à quoi il m'aide fabriquer, tout simplement, par exemple, si je prends le tracing, je prends Elasticsearch et Kaimana. Si je veux le déployer sur du Kubernetes ou OpenShift, je dois moi-même aller chercher comment Elastic Elasticsearch ou chercher une image la déployer moi-même faire mon template dans mon donc mon YAML et rester dedans vraiment pour définir tout, tout ce que donc Kubernetes a besoin définir un service définir un déploiement de config plein de choses donc plein de YAML et est-ce que à la fin je vais réussir ou pas je me suis dit donc euh, Fabricate il vient directement avec des templates déjà prédéfinis j'ai juste à cliquer sur un bouton et il le fait pour moi plus encore par exemple dans Elasticsearch ils ont même développé ce qu'on appelle un Elasticsearch Elastic Cloud Kubernetes. En gros, ils ont déployé un plugin pour Elasticsearch pour qu'il soit compatible euh, dans, dans un environnement quand Kubernetes. Par exemple, si j'ai des nœuds, il peut faire ce plugin il peut, avec la discovery Unicast, il peut découvrir les autres nœuds Elasticsearch en se basant sur une, la Kubernetes API. Donc. Ils font plein de choses, je me suis dit pourquoi moi-même, je vais réinventer la roue j'ai juste à l'utiliser. Donc c'est juste pour vous montrer un peu à quoi... Euh... Et en gros, ça se, ça, se, ça se traduit juste avec cette console-là. Donc c'est une console qu'on installe sur, en top de Kubernetes ou, ou OpenShift, et juste par exemple, un, un bouton à cliquer et il fera tout pour moi. Donc je n'ai pas besoin réellement de le faire moi-même. Donc j'ai juste installé la, la fabricate console et cliqué sur, les, euh, sur tout ce dont j'ai besoin. Donc on parlait de login, on parlait de Nexus, on parlait de CD Pipeline. Donc là par exemple CD Pipeline, il me déploie Jenkins avec du GUGS, avec du Nexus. Et tout est wiré, donc tout est connecté. Donc je n'ai pas besoin même de faire, de comment faire parler mon Nexus avec mon, avec mon Jenkins. Tout est déjà préconfiguré. J'ai juste installé les templates et c'est fait. Donc euh, même avec le webhook, dans, avec mes projets et tout, Donc il y, a, il y en a d'autres, Donc il y a l'appui Man, il y a le Nexus, l'artifactory, je vous laisse vraiment découvrir tous tout ces goodies qu'il offre, donc, mais au moins ce qui est bien c'est qu'ils sont prêts à l'emploi. L'autre chose qui me plaît aussi dans, dans, dans fabriquer, c'est, euh, <rire> vu que je suis <rire> j'adore ces zéro config. En gros, euh, par exemple, si, si je reviens pour euh, embarquer mon service dans Kubernetes ou OpenShift ou dans Docker, j'ai rien à faire, j'ai juste à rajouter un plugin, me fabriquer avec ma même plugin. Et lui, il fait tout pour moi. Donc, par exemple, pour le mettre dans un, dans du Docker, c'est lui qui va créer le Docker file, c'est pas moi. Et lui, il fait ça avec juste une commande, fabricate build, et il le sait. Donc, par exemple, il va créer une image, la taguer et créer le Dockerfile euh, correspondant. Si je suis dans OpenShift ou Kubernetes, pareil, les templates, c'est lui qui va les générer. Les c'est lui qui va les générer. Il suffit juste que je me logue dans mon OpenShift ou dans mon Kubernetes, dans le bon projet ou dans le bon namespace, et le tour est joué. On verra ça. Voilà. Il y aura une petite démo comme ça pour vous montrer ça. Mais derrière, il n'y a pas de magie. Normalement, s'il si crée le Dockerfile, il ne fait pas ça par magie. Donc tout simplement, ce qu'il fait, c'est qu'il détecte c'est quoi le framework que j'utilise. Est-ce que c'est du Java, c'est du Spring Boot, du Wildfly Et sur ça, par exemple, si je prends par exemple Spring Boot, il sait que dans Spring Boot, les ports qu'il a exposés. Parce qu'il va savoir que c'est dans Application dans Properties, c'est là où on expose le, les ports. Il sait que dans Spring Boot, c'est un Java, c'est un jar exécutable. Donc, il lui suffit juste de faire un from image qui ouvre juste du Java, pour juste lancer une JVM et le tour est joué. Donc, euh, donc en gros, il ne fait pas de magie, mais en gros, il, y a, des, il a un concept, ce qu'on appelle les default generators, donc des générateurs par défaut, et c'est là où il détecte c'est quoi le framework que j'utilise, et c'est en se basant sur ça qu'il va appliquer les, les bons, on va dire les, les, la bonne configuration qui suit. Allez, euh, assez parallèle, on va faire une petite démo pour voir ça. Donc, j'ai... Euh, je vais agrandir un peu. J'ai un projet dans Spring Boot, où je définis tout simplement deux flux. Euh, deux, je définis juste une... J'expose une REST API. C'est du camel dans du Spring Boot. Donc j'expose une REST API qui fait getPersons, GetPersonID, et après tout simplement quand j'invoque cette cet API, elle me fait, elle me renvoie juste cette réponse là. Vraiment un cas très très simple. Donc le plus important c'est ça, c'est dans le PUM. J'ai juste à référencer ça, de fabriquer de Maven plugin dont je vous ai parlé. Et juste avec ça, donc on verra, on va voir directement comment il fait. Euh, je vais juste euh, builder le projet d'abord. Je vais juste le builder. Et là, je vais lancer, je vais lancer ma van Spring Boot juste pour vous montrer que c'est une application Spring Boot qui démarre. Là, quand je fais euh, moins défabriquette, skip true, donc en gros, je dis à Fabriquette, calme-toi, je ne je veux, veux pas que tu réagis tout de suite. Hein. <rire> donc euh, voilà, tout simplement, c'est une application Spring Boot qui démarre. Et dedans, j'ai mon application Kamal qui démarre et qui expose une servlette pour, pour mon, mon REST API en, en GET. Donc voilà, c'est une application qui démarre en 7 secondes parce que c'est un jar exécutable où il y a tout dedans. Il y a le serveur et mon, mon service aussi. Donc, euh, si je veux maintenant, si je veux juste créer une image Docker, j'ai juste à faire Maven Fabricate build. Je vais juste rajouter un, euh, un autre argument. C'est juste pour lui dire que je veux, je veux que tu le fasses dans, en mode Docker. Donc, je veux que tu crées une image en mode Docker. c'est pour ça que j'ajoute Kubernetes. Donc, là, ce qu'il a fait, donc, euh, il, a, il, a, il, a, il a vu, il a compris que c'est un, un projet Spring Boot. Donc, du coup, il a appliqué le bon générateur qui va avec Spring Boot. Et après. Puisqu'on a dit c'est du Spring Boot, donc c'est que du Java, il a, fait, euh, il a appliqué la bonne image Java qui va être dans le from dans le, du Dockerfile. Après, il a buildé l'image et il a même tagué. Elle est là. Donc j'ai rien à faire, j'ai juste à utiliser. Donc si je fais docker run-81, euh, normalement je devrais tomber sur le même, le même output qu'on a vu tout à l'heure. Donc voilà, c'est la même chose. Donc. Je euh, Je vais voir réellement qu'est-ce qu'il a fait. Est-ce qu'il a réellement généré le Dockerfile à ma place Donc, je rentre ici. Donc, dans les targets, je vais aller dans Docker. Docker, dans temp. il y a le tar qu'il a créé, et dedans, j'ai bien mon Dockerfile. Donc, le fabricate, donc, from, le la, la, la fabricate, donc, l'image. Là, qu'est-ce que je fais Donc là, il, il définit quoi c'est le dans le slash deployment Donc c'est là la, la directory où il y a le jar. Il expose les ports. Donc le port 8924 et 878 donc de, de management et un autre. Je sais même pas à quoi il sert celui-là. Après, il copie le déploiement dans Maven. C'est quoi dans le deployment, C'est ni plus ni moins. C'est le jar exécutable qui est généré. Donc l'image est construite de cette manière-là. Faisons un autre test. Donc là, j'ai j'ai aussi un OpenShift, donc j'ai un cluster OpenShift qui est installé de, sur ma machine. Je l'ai fait avec euh, Minishift, donc c'est un OpenShift local que j'ai. Donc euh, je suis sur un projet qui s'appelle Voxiedid ici. Donc je suis toujours sur le même projet. Donc ce que je vais faire, aucune configuration, je vais faire juste deploy et Maven. Pardon, et fabricate log. En gros, qu'est-ce que je lui dis là Je lui dis tu me déploies dans mon instance OpenShift et tu me donnes directement les logs de l'application, euh, donc de mon service qui est déployé dans un conteneur qui est déployé dans un pod dans OpenShift. Donc il va faire tout ça pour moi. Donc. Euh... Si je remonte un petit peu plus haut. Là, il a détecté déjà que. On verra ça après. <rire> il est plus rapide. Si on pas en local, cest le cluster pas également sur même Il faut juste se loguer dans l'instance OpenShift, dans le bon projet. Se loguer. Donc, que ce soit remote ou local, c'est la même chose. Il faut juste être logué dans l'instance où tu veux déployer. Loguer et dans le bon projet. Donc là. Je l'arrête. Donc là, il a déjà déployé et là, il m'affiche déjà la log. Donc il a déployé dans, dans ce pod, donc dans un conteneur avec ce nom-là, et il est déjà run -in, et il m'affiche la log donc dans la même log qu'on avait avant. Mais le plus intéressant, c'est pas ça. C'est exactement ça ce que je veux. C'est qu'il a détecté que c'est une plateforme OpenShift, donc c'est pareil pour Kubernetes, et il sait que j'utilise ce projet-là. Et ce qui est pas mal, c'est que ils génèrent même les fichiers YML dont je vous ai parlé, ils sont là. Donc j'ai les fichiers YML pour OpenShift et pareil pour Kubernetes. Donc ces fichiers YML, c'est quoi C'est des descripteurs de comment, euh, du deployment config, comment créer un service dans OpenShift, comment créer une route, euh, comment créer un replication controller. Donc tout ça, c'est des. Normalement avec Fabricate, je lui délègue tout ça, je n'ai pas besoin d'être, on va dire, expert dans OpenShift ou Kubernetes ou même dans Docker. Je lui délègue ça et je reste concentré, moi, sur ce que je sais faire, c'est que mon, mon, mon métier, qui est de dé développer des, des services. Donc, je peux lui déléguer cette partie-là et lui, il, le, il sait le faire. Donc, sauf si à un moment donné, on, va aller, on veut aller plus loin, à ce moment-là, on peut, par exemple, dans Fabricate Maven Plugin, lui dire. Je préfère plutôt cette image, donc je peux overrider l'image qu'il veut. Mais ça reste. ce qui est bien, c'est que c'est toujours référencé dans mon pomme donc versionné en même temps que mon projet. J'ai pas un Dockerfile qui est dans un... dans quelque part que je dois absolument le mapper avec mon projet pour savoir comment je le versionne et tout. Là, c'est généré avec mon projet, avec juste une seule commande. Et ce qui est bien, c'est que, pareil, dans le, le CICD, dans Jenkins, j'ai juste un, mon projet à le référencer et juste des commandes à dire que comme ce que j'ai vient de faire maintenant, fabriquer deploy, fabriquer build et autres. Oh, tout ça c'est cool C'est cool le Un peu Un peu Pas beaucoup D'accord, donc... Donc tout ça c'était dans la version la version 3 donc euh, de Fabricate donc ce que je veux répéter toujours c'est que moi ce qui m'a plu dans Fabricate c'est vraiment cette euh, le fait que je lui délègue cette partie là j'ai pas besoin vraiment de de rester concentré sur mon mon métier que je sais faire donc la version 4 et, elle est venue avec pour traiter une autre problématique qui n'est plus la même dans la version 3 donc euh, on sait tous qu'il y a une euh, que la nature de développement maintenant du software, du logiciel, il n'est plus la même. Maintenant on a d'autres challenges, on doit conteneuriser, on doit créer des applications qui sont euh, compatibles avec du cloud, on doit l'automatiser avec du CICD, donc euh, en microservices. Donc on a plus de challenges qu'avant, et les plateformes de développement, ou ce qu'on appelait avant l'usine logicielle, et les plus en mesure d'accompagner ce genre de développement. Donc on a, on a vraiment besoin maintenant d'une plateforme de développement qui accompagne réellement le changement et qui ne soit pas un frein. Donc de mémoire, juste d une, anecdote, une anecdote rapide sur ça, l'usine logicielle, donc on en met beaucoup de temps à le faire, à la mettre en place. Et le jour où ça va, on, on pointe directement du doigt, c'est toi qui nous as fait perdre combien de jours par homme de développement. Donc du coup, il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée de le faire ou même d'être le responsable de celui qui a touché. Donc, personne, je sais très bien, il n'y a personne qui veut vraiment mettre la main sur un Jenkins ou un truc comme ça. Tant que ça marche, personne ne veut y toucher. Il y a aussi l'autre souci du poste de développement. C'est un peu le village gaulois. Donc, c'est l'harmonisation du poste de développement, c'est impossible. C'est vraiment un bras de fer. Chacun il a son propre IDE, chacun il a son propre euh, mavan, son idée à, à agir. Chacun, on, on essaie toujours d'harmoniser, mais c'est impossible vraiment de d'aligner tous sur la même. Donc on a toujours ce problème quand il y a quelqu'un qui te file un projet le config file, il est toujours pas le même, la version Java elle est pas la même donc euh, bon courage pour pour l'utiliser cette farce <rire> Donc du coup du coup voilà, le challenge c'est avoir une plateforme de développement qui voilà qui essaie de résoudre tous ces problèmes là et c'est ça dont Fabricate. il est, il traite dans la version 4. Alors, qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il amène dans cette version là Il propose une plateforme de bout en bout. To donc en gros c'est une plateforme qui vous accompagne de l'idée jusqu'à la production. Donc euh, tin ouais, j'ai pensé à un besoin, je veux faire une feature donc jusqu'à jusqu'aux production donc jusqu'au production ça veut dire euh, je vais je vais euh, je vais définir mon besoin, je vais le planifier dans, dans mon projet dans dans ma gestion de projet agile, je vais créer le projet, je vais le tester, le builder, l'automatiser et le déployer. Donc avec Fabricate, il propose vraiment une plateforme qui fait ça de bout en bout, même avec des Jenkins, des workflows qui sont déjà prédéfinis, j'ai juste à les utiliser. Donc, voyons voir ce qu'il y a behind the scene. En gros, c'est quoi C'est une plateforme qui, qui s'installe sur du Kubernetes ou du OpenShift. Elle prend comme entrée du Cakelock, donc Cakelock pour gérer tout ce qui est authentification, il a le Planner pour gérer le projet d'une manière agile. Donc, euh, c'est là où on peut créer les work items, définir les scénarios et autres. On a le code base, donc euh, j'arrconde mon code source. Donc là, on a, il gère tout simplement un lien avec ton code qui est sur GitHub. Donc, on peut créer nous-mêmes à partir de la plateforme nos repositories dans GitHub ou juste linker déjà les repositories qui sont déjà euh, là-bas. On a le pipeline Jenkins pas besoin de définir, tout le monde le connaît, et on a le Eclipse Est-ce qu'il y en a qui ont fait de... entendu parler d'Eclipse Je ne vais pas y dire vais... C'est génial. D'accord, vous expliquez aux autres <rire> En gros, c'est quoi C'est une idée web, donc j'ai pas besoin d'installer quoi que ce soit sur ma machine. C'est juste avec un browser, juste avec un Chrome ou Firefox, je peux accéder à un workspace où je peux éditer mon code, le tester et le builder, et même faire des push. On verra ça par la suite, pour le voir. Et il y a le code générateur qui est basé sur Forge, c'est pour créer des templates sur mon projet. Si, si on essaie de, de voir euh, composant par composant, donc, il y avait le Clock au début pour gérer la partie authentique. Donc avec le sign, les single sign-on, j'ai besoin juste de m'authentifier une seule fois au début. Et lui, il va gérer de faire le SSO avec tous les autres modules qu'on a vu, Donc Jenkins, che, Git et autres. Donc une seule authentification suffit. On a aussi le planner. Donc, le planner, donc, ça permet de gérer votre projet agile dedans. Donc, euh, pour créer les work items, les tasks, les bugs, les features et tout ça. Euh, on a aussi le code éditeur. Donc, on parlait d'Eclipse de, Che. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on résout à peu près le problème de l'harmonisation du post-travail parce qu'avec Eclipse Che, on a tout dans un browser. Donc, dans Che, le workspace, c'est pas. Comme ce qu'on est, euh, est dans le workspace normal dans les IDE comme Eclipse ou IntelliJ. Un workspace, c'est un IDE avec ton projet dedans et les runtime, donc les dépendances. C'est ça le Chi workspace. Ce n'est pas un workspace, c'est un Chi workspace. Donc c'est une, une machine, par exemple Docker, qui inclut tous ces, ces, euh, tous ces fichiers là-dedans. Donc l'IDE, le projet et le, le runtime. Et il lui donne un identifiant unique. Cet, cet identifiant permet. De, par exemple d'ouvrir un workspace dans un anglais et un autre workspace dans un autre anglais. Donc je peux même jongler entre les, les, euh, les, les, les workspaces juste avec euh, un, un browser. Et euh, ce qui est bien, c'est que parfois, on, a, euh, on veut tester des projets sans vouloir les installer dans notre euh, laptop. On ne veut pas casser les dépendances qu'on a déjà. Donc ça, ça peut vraiment résoudre le problème. Pareil, on peut imaginer que euh, tu as foiré quelque chose dans le vendredi soir, tu as cassé le code. Tu peux prendre ta tablette ou juste avec ton smartphone, tu peux te connecter, éditer le code et voilà, c'est fait. Ça, pas besoin de, de prendre une idée et tout pour le faire. Donc, euh, tout ça, c'est par rapport à Eclipse Et la partie automatisation, elle est gérée avec euh, des pipelines prédéfinis de Jenkins où on peut définir nous-mêmes des, des pipelines. Tout ça, c'est cool. Non <rire> Mais comment faire pour vraiment pour démarrer Donc, euh, la, la première, c'est euh, pour installer, euh, installer euh, cette plateforme, donc dans OpenShift ou dans Kubernetes. Il n'y a qu'une seule commande pour le faire. Ça s'appelle gofabricate. Elle est là. Donc, on télécharge ce binaire et on a juste cette commande à faire. Et pareil, il détecte c'est quelle plateforme que vous utilisez Et là, on définit c'est dans quelle dans quel namespace on veut l'installer Donc le projet dans Amplichif, qu'on veut l'installer. Et lui, il va directement euh, installer tous les templates qui vont finir avec des... Euh, des euh, ça va finir avec installer tous les euh, tous les modules qu'on qu a vu. Donc, euh, je, vais, je vais juste vous montrer ça rapidement. J'ai déjà installé euh, ici. Donc, on voit bien qu'on a le module Authent avec du k clock ici. On a le T-Starter, donc ça permet de démarrer un eclipse Che donc un workspace par rapport à votre projet. On a le Fabriquet en lui-même, Forge pour le Content Repository, et le Working in Temps, c'est pour tout ce qui est Planner. C'est euh, vrai que je l'ai installé, et le problème, c'est qu'à à chaque fois qu'on crée un, un nouveau space ou un nouveau projet, ça crée Plein de projets pour vraiment avoir un, un, un, work, un workspace et pareil, un Jenkins master pour la personne qui s'est loguée. Donc, du coup, quand je l'ai fait localement, ça m'a bouffé un peu de mémoire. Donc, du coup, j'ai une version SAS que je vais utiliser. Donc, ça, c'est comme je vous ai dit, donc c'est pour l'installer sur par exemple sur du mini-shift, du mini-cube, mini -cube, mais il faut avoir vraiment beaucoup de mémoire pour le faire. Euh, ou sinon, euh, Red Hat, ils ont lancé une. Euh, sur la base de ce open source, Fabricate, ils ont lancé une plateforme SaaS qui s'appelle OpenShift.io. Donc c'est exactement sur, basé sur le même upstream. Et là, c'est plus facile pour commencer. Donc il suffit juste de s'inscrire et vous serez dans la liste d'attente. Donc une fois qu'il y a plus de ressources qui sont libérées, à ce moment-là, vous aurez accès, vous pouvez vraiment faire tout ce que je vais vous montrer après. OK. Donc le, le projet que j'ai euh, déployé le projet dans, dans OpenShift où je l'ai dockerisé et tout, je l'ai dans mon GitHub, donc ça s'appelle Kamal Fabriqué de VoxiDlu. Donc dans OpenShift IO Attends je vais me loguer dès le départ. Donc je me log hein. s'il veut bien. c'est un peu long, donc, et je commence toujours par un, créer un espace, donc un espace où je vais mettre mon projet. Donc je vais le nommer euh, Voxid Lu. Je ne sais pas ce qui se passe. Et là, quand je fais OK, il me donne deux options. Soit je, je crée un nouveau projet, un nouveau code base, ou j'importe des, des projets qui sont déjà existants dans mon GitHub. Donc euh, par exemple si je fais le, un create new code base, il va me proposer like, euh, comme des, des quick start. Donc voilà, il me lance un, un launcher, il me dit c'est avec quel runtime tu veux tu veux partir et euh, quelle mission, donc en gros quel exemple vous voulez partir avec. Donc euh, ça, c'est si vous voulez commencer from scratch donc, avec une nouvelle application, si euh, votre application elle, elle est euh, sur du Vertix ou Spring Boot ou autre. Sinon, ce qui, ce qui est pas mal aussi, c'est que démarrer directement d'un projet qu'on a déjà prédéfini. Donc, et pour cela, je fais euh, Add Codebase, c'est la même chose. Et là, je lui dis, tu m'importes le projet de mon, de mon GitHub directement, donc euh, celui-là. Donc pareil, là, puisque c'est, euh, j'ai le lien avec GitHub, donc euh, le fait que je me suis authentifié la première fois, donc c'est le k qui qui m'a directement euh, fait mon authentification au, au niveau GitHub. Donc là, je fais, euh, je prends celui-là, et là, il me directement, il me propose déjà des pipelines qui sont prédéfinis. Donc euh, des pipeline engine qui. Donc je peux prendre par exemple celui-là qui permet de, de builder mon projet et directement le mettre dans du staging. Et si je suis content avec mon staging dans ma qualification, je vais juste l'approuver et il va passer en production. Donc là, euh, j'ai tout fait, j'ai juste à importer. S'il veut bien. D'accord Bien, donc là, il a, ce qu'on voit ici, il est en train de créer un projet, OpenShift, avec ça. Il est en train déjà de builder un pipeline. Donc ce pipeline, c'est ni plus ni moins, vous allez voir ici, qu'il va rajouter un Jenkins file. Il a fait un commit dans mon Git. La, la connexion un petit peu, il est terrible. Donc euh, si elle veut bien. Allez. Donc voilà, il y a un Jenkins file qui... Qui, qui, euh, qui était créé, et qui correspond au pipeline que j'ai choisi. Et euh, ce pipeline, il, il, est, il est généré par le library Donc, on peut voir aussi le, le commit qui est fait. Donc, si je reviens, donc il a fait, euh, voilà, c'est one minute ago, donc il a fait un commit de ce Jenkins file. Et si je reviens ici, la troisième, c'est il configure un, aussi un trigger, le trigger de build, donc en gros, si je change mon code base, il doit encore relancer le pipeline, et pour ça, il lui faut un webhook. Donc pareil, il vient il, dans mon projet, il fait euh, directement la configuration du webhook. Donc là, j'ai un lien à mon Jenkins qui est déjà fait. Donc si je, je commit après, il saura qu'il doit lancer un autre, un autre build dans, dans Jenkins. Donc je lui dis View Application. Allez, sois gentil. Génial. Donc là j'ai un dashboard. Donc comme vous voyez là, donc il y a trois onglets en haut. Donc Analyse, Plan et Create ». Donc Analyser c'est donc pour définir, on va dire analyser les idées et les besoins que j'ai. Planifier, c'est donc dans le, la partie agile, donc pour créer une itération et assigner les, les work items, donc comme les bugs, les features et les tâches et tout, et donc créer. Donc, en gros, je vais créer mon application et je vais la déployer. Donc, si je reviens là, donc dans mon projet, dans mon espace, je peux rajouter d'autres collaborateurs. Donc, je suis le seul pour l'instant. Je peux rajouter d'autres collaborateurs pour qu'ils participent au même projet. Donc, je peux, par exemple, rajouter Pierre ou quelqu'un d'autre. Ici, si Je reviens ici, donc je, je peux commencer à, à planifier, par exemple, mon itération, donc dans planifier. Donc je peux faire une itération, test iteration, et je peux lui donner une date, une date de départ et une date de fin, et je crée mon, mon itération. Et là, je peux créer des tâches ou des features, donc je peux dire, par exemple, Implement get persons API. Je peux l'ajouter la, et l'ouvrir en même temps. Eh bon. C'est l'effet démo, c'est pas mal. S'il veut bien, allez. Allez, on va essayer une autre chose. Allez. Donc en gros, je vais créer des tâches et je vais les assigner à moi-même. Et euh, ces tâches-là, ils vont apparaître dans mon, dans mon dashboard. Donc je vais créer juste... Je vais créer un bug, allez Fix out of memory issue. <rire> Pareil, je sais pas pourquoi. D'accord, donc je continue puisque ça ne veut pas. Euh, là maintenant, on peut aller dans Create et on peut voir déjà que le pipeline... Voilà, le pipeline que j'ai défini, le build, il a déjà commencé. Donc il est déjà en train de builder mon application avec le pipeline que je lui ai défini. Donc dans l'onglet Déploiement, donc, on saura après quand est-ce que ça sera déployé? Donc, donc, les environnements, il va me donner l'application qui est déployée avec la version et tout. Et dans le code base, donc, comme je vous ai dit, il va créer mon. Si je fais create workspace, il va créer mon, mon environnement Eclipse Che, donc mon workspace Eclipse Che. Donc là, donc il va le créer et il va le démarrer directement. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, il, il donne un ID unique, c'est cet ID-là dont je vous ai parlé. C'est un, un ID qui est généré automatiquement euh, par, euh, par Eclipse. Euh, il le crée là, sur, dans OpenShift ou dans Kubernetes directement. C'est fait... Euh, c'est fait automatiquement. Ah là, ça se commence à se déconnecter, donc je pense qu'il y a un problème vraiment au niveau de du Wi-Fi. Allez. D'accord, génial. Ouf. Donc là, on voit très bien en haut qu'il est en train de créer le workspace. Et ce workspace, c'est ni, ni plus ni moins. C'est qu'une image Docker. Oh. Allez, Voilà c'est qu'une image Docker qui est en train de démarrer. Donc euh, le pod, il n'est pas encore démarré. Pour ça. Voilà, là, il a démarré. Donc normalement, si je reviens, je vais trouver mon éclipsier qui est déjà démarré. Donc voilà, ma machine, il est running. Et il est en train là de, de faire toute la configuration. Voilà. Enfin, donc un workspace qui est démarré et qui est prêt à... Euh, donc, euh enfin, OK, donc là, c'est ni plus ni moins que mon projet qui est dans le Git. Et du coup, je peux l'éditer, je peux faire ce que je veux ici. Allez, <rire> désolé, je pense c'est la connexion qui, euh, qui joue des tours ici. Enfin. Donc euh, là déjà à l'ouverture il, il, il, euh, il me prend déjà il fait un, un peu l'analyse de mon projet et il me dit déjà qu'il y a une dépendance ici où il y a un risque de euh, une vulnérabilité en termes de sécurité. Donc euh, il fait ce qu'on appelle le stack analysis. Donc euh, cette, je peux enlever cette dépendance dont je n'ai plus besoin. Et euh, je peux faire directement un, un push avec ce changement. Dans mon git update XML. remove lockback like dependency dependency. Oh. Je reviens juste ici. Ah, ça galère. Donc, en gros, je fais commit. Et voilà là on voit très bien que le commit il a été effectué et le push il a réussi donc si je reviens à mon projet je peux retrouver le, le commit que j'ai fait donc voilà le, le commit que je viens de faire dans OKC et tout ça donc, comme je vous ai dit donc j'ai accès que d'un browser à mon, mon workspace, je peux même avoir l'accès au terminal, donc euh, pour faire pour faire même des builds, donc je peux faire pareil, ma 20 clean install, donc voilà. Donc je teste, je build tout donc juste à partir d'un browser. Je n'ai pas besoin réellement de faire quoi que ce soit sur ma machine. Donc il est en train de, de, de, de télécharger toutes les dépendances du monde et je peux même faire un run. Donc je peux même exécuter et ce qui est pas mal. Donc là, il fait un preview. Donc il build. Il, va, il est en train de démarrer, d'exécuter de, de, mon, mon projet de Spring Boot dans une image Docker dans OpenShift, mais en même temps, il sait que puisqu'il est, est dans une image Docker, je n'aurai pas, pas l'accès directement parce qu'il a, il a, il a des, des ports qui vont être, ils doivent être exposés, une route qui doit être déclarée, donc lui, il fait, il fait ça pour toi. Donc il, il te donne directement accès à un lien, une preview, où il expose déjà le bon port, et, et le, la bon, euh, le, le bon url pour accéder à l'appli pour tester. J'attends juste qu'il démarre. Désolé si c'est un peu petit. Je reviens juste regarder le papier où il y en est. Ça va, on est au build. C'est déjà pas... <rire> Donc là, l'application est démarrée. Donc, pour la tester, j'ai juste à cliquer sur ce lien. Et je peux tester mon, mon API. Donc, euh... Allez. Donc, je, peux, je peux invoquer le, le REST API que euh, qui, euh, qui est exposé. Donc je fais euh, Pierre. Voilà. Là, j'ai invoqué mon reste API donc je l'ai testé euh, directement dans le web. Je n'ai pas besoin réellement de faire quoi que ce soit en local. Allez, sois gentil. Ah, génial. Donc là, euh, puisqu'il était basé sur la version où il y avait la dépendance, il a, il a fait aussi le, le lien. Il a trouvé que dans le build, sur la, sur la base du PUM que j'avais, il y avait des, des vulnérabilités. Et il dit tout simplement, là... Donc, il l'a déployé en Staging, et là, il me demande est-ce que j'approuve pour aller en production Sauf que je ne peux pas aller avec des, des, des, des, un risque de sécurité, des vulnérabilités comme ça. Donc, si je pars dans le déploiement, donc, il, a, il a déployé dans la, le Staging, mais c'est une version qui est foireuse, donc je ne peux, peux pas la tester, je ne peux rien faire. Donc, normalement, là, je lui dis. Abort n'y va pas à la production. Je fais pas promote, je lui dis abort. <rire> On s'arrête là. Donc, et, et, je reviens, donc je peux aller voir le stack report. Et là, il me dit voilà. Il a fait l'analyse, il a trouvé que dans la dépendance logback, tu parti où là? C'est un peu lent, c'est pour ça. Donc, en gros, euh, dans le stack analysis, il, il te fait, euh, il te donne même des, des insights. Donc, en gros, des recommandations pour même des dépendances qui sont un peu, qui sont pas à jour. Donc, il te demande, par exemple, il te dit qu'il y a la version X qui est à jour, donc vous pouvez la télécharger. S'il y a des risques, il peut aussi, pareil, te demander de faire de loguer un bug et euh, de, de créer ça. Et là, si euh, le fait qu'il lance un nouveau pipeline parce que j'ai fait un nouveau commit. Donc euh, il va maintenant faire un deuxième build sur la base du nouveau, euh, de la, du nouveau commit que j'ai fait euh, tout à l'heure dans Eclipse IDE. Donc là, dans l'a vue normalement là, dans le Stack Report Recommendation, c'est là où on a vu le, le fameux rappeur avec les, euh, la sécurité, les insights. Là, j'ai mon code base. Ici, les work items qui sont assignés à moi. Là, c'est les pipelines qui sont lancés. Donc je peux aller même dans, voir le build. dans Jenkins, qu'est-ce qu'il fait réellement Est-ce qu'il euh, est, qu est en train de travailler ou pas Donc euh, là, je vais, euh, je vais accéder directement au build. Donc le build, il est déjà lancé. Donc là c'est le celui que j'ai mis le quincel. Donc je peux aller dans Jenkins direct. Il reste quelques minutes. Donc là, j'accède. Donc on voit le build ici qui est déjà lancé. On peut accéder. Donc il a déjà créé un Jenkins Slave pour le projet. Et le build, il est en train de, maintenant de se lancer. Et je peux... Je peux aller voir. Donc là, voilà, il est à la... Euh, au build. Et console va Donc là, on peut voir réellement ce qu'il fait derrière. Donc il commence par euh, créer une branche pour la version donc on a vu que c'était la version 1.01 là il va créer une nouvelle branche 1.02 est où, où on voit là bien qu'il crée une nouvelle branche voilà avec le 1.02 donc là il fait le deploy donc le déploiement en staging donc c'est ni plus ni moins c'est que un déploiement. Pareil avec du Maven Fabricate plugin. Donc là, on voit très bien ici qu'il génère les, les, les templates YML pour OpenShift ou Kubernetes. C'est pareil. Il le fait et après, il le déploie. Donc là, il est en train de faire le push. Donc en grand, il est en train de déployer dans, euh, dans du Stygine. Donc si je reviens dans le pipeline. Allez, pipeline. Donc, une fois, euh, fois qu'il va finir le build, on aura accès à l'application et aussi à son log, s'il veut bien. Donc, euh, ce que j'ai dit tout à l'heure, puisque c'est basé sur un Jenkins file, donc je peux même éditer le Jenkins file d'ici. Donc, je peux faire un edit. Je peux savoir. Euh, à quoi il correspond ce pipeline, donc tout simplement dans mon git il référence le Jenkins file et du, du coup je peux aller directement dans le Jenkins file pour modifier le pipeline si le pipeline ne, ne me correspond pas J'ai une question, si on a besoin de choses à ce qui va se données c'est un point de vue quelque chose comme ça comment est-ce qu'on peut les emmener dans ce environnement là c'est via les containers Euh... Par exemple, vous avez des applications qui ont des dépendances de ce sort, c'est ça Donc soit un accès, euh, si, vous avez, si vous les avez dans votre OpenShift, donc ça va être un accès via service, parce qu'il y a le service qui permet de prendre une abstraction sur les conteneurs parce que les conteneurs ils sont fmr. Donc on ne peut jamais avoir un accès direct, c'est déconseillé, parce qu'ils peuvent être euh, fmr, c'est-à-dire bon, en gros le replication controller peut à chaque fois, s'il y a juste une propre qui ne passe pas, il peut les, les killer, et du coup ils vont, être, ils vont créer un autre conteneur. Donc, donc normalement tous ces conteneurs-là, ils sont référencés par un service, et ce service-là qui a un, un, une, un IP statique et euh, un hostname, un DNS, que tu peux référer pour accéder. S'ils si sont externes, c'est là, et il faut juste mettre les bons URL vers euh, les bons composants qui sont extérieurs. Euh, apparemment, vu la connexion là, <rire> je pense qu'il va tarder beaucoup. Je te laisse là faire, faire son pipeline. Euh, je vois que le temps, est déjà écoulé. Donc, un, un petit résumé rapide. Donc, Fabricate, donc il permet d'avoir une plateforme que j'ai dit donc, de bout en bout, euh, une plateforme qui vous accompagne de l'idée jusqu'à la production, avec, euh, en passant, de, pardon, de, passant de, de créer la tâche jusqu'à la tester, la builder, l'automatiser et même la déployer. Et euh, tout ça, c'est avec des, des pipelines de Jenkins. Et c'est tout pour moi. Le lien pour les slides sont là, et si vous avez des questions, c'est avec plaisir. Merci. Merci.